Allez, bonsoir à tous, donc une autre vidéo sur le formalisme de ZA, un peu plus euh, dirigé puisque celui-là s'applique aux, aux ranges et aux conséquences du formalisme sur le temps donc je vais vous expliquer sur, dans cette vidéo la méthode que je, je, ben moi, je, qui me permet de comprendre au mieux la dynamique du mouvement donc j'essaierai je de faire des, des sous-titres en anglais pour que la rendre un peu plus inter internationale donc pour rappel le formalisme de ZA se base sur trois hypothèses la première, première c'est que le prix, en, en gros dans le fond Évolue en temps constant, c'est-à-dire que si je me déplace de A en temps, je monte de A en prix. Ensuite, la deuxième, deuxième hypothèse, c'est que le prix, euh, voilà, le marché évolue, mais il y a forcément un retour à l'équilibre. Donc, du coup, si j'évolue en un temps de A, en un temps de 2A, je retourne à l'équilibre en un temps de A. Et troisième hypothèse, je considère que le, ce que j'observe à une certaine échelle se retrouvera à toutes les échelles possibles. Donc, lorsque je zoome ou je dézoome, donc par exemple, lorsque je dézoome, je verrai que le mouvement ABCD, finalement, ça se retrouve. Enfin, ABCDE, c'est aussi un mouvement en 2A. Donc, de A à D et de D à E, je retrouve le mouvement de A à B de B à C. Donc, en, ba en se basant sur ces trois hypothèses, moi, je considère que ce modèle simple permet d'expliquer les spans, d'accord, et aussi le rôle des lignes Ishimoku, en quelque sorte. Enfin, ça me donne une autre philosophie. Donc, bien sûr, je ne pars pas de, lo de, de loin, parce que du coup, j'ai étudié un peu Ishimoku. Et ça m'a permis, de en me basant sur les notions dictées par Osoda, de comprendre un peu mieux. Euh, ce qui se passe et de développer ce formalisme. Donc si vous voulez un peu plus d'explications sur pourquoi les spans, je vous invite à aller voir la vidéo YouTube. Donc, euh, pour l'instant il n'y a pas de sous-titres en anglais, mais pourquoi pas le plus tard. Donc en utilisant ce formalisme-là, euh, qui, qui évolue régulièrement en retournant à l'équilibre et sur chaque échelle on observe la même chose, du coup je vais vous expliquer ce que moi je considère être euh, une méthode fiable pour garder les enfin, suffisamment fiable. Donc les premiers est-ce que je suis biaisé D'accord, donc euh, bah, sûrement parce que tout le monde est biaisé naturellement, mais par contre, donc je, quand je veux dire biaisé, c'est quand je regarde les temps, euh, ce que je fais, c'est je fais de la météo de la veille, donc du coup je sais où sont les sommets futurs et les creux, les creux futurs, donc j'essaye de de, bah de de voir des corrélations entre tel, tel endroit et tel endroit, et de créer un temps. Par contre, je suis pas euh, sûr d'être vraiment biaisé totalement, puisque les points que je considère comme étant un départ euh, au temps, enfin pour, pour regarder les temps, en fait, sont assez précis. Donc je vais vous expliquer plus, plus bas, mais il n'y a pas que sommet et puis, euh, et puis creux, et pas n'importe lesquels. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu Eh bien, j'ai lu le premier tome de Soda. Euh, je n'ai pas lu le tome 2 sur les temps, donc je ne sais pas vraiment exactement ce qui se passe et ce qu'il explicite. J'ai regardé les Sasaki. Par contre, Sasaki, j'ai juste regardé surtout les images. En fait, je n'ai pas, pas totalement lu. Et puis, bah, pas plus. Du coup, j'ai vraiment, euh, vraiment regardé tout seul. Et ce que je vais vous montrer, c'est vraiment euh, issu de mes propres observations. Donc, on peut faire une, une, un, un, un, rapide, de, un rapide tour de ce que moi ce que je, que je connais sur les, les études de temps. Donc bah, il y a Tetsuo Soda qui a bah, présenté ce graphique-là le, le 7 janvier donc, dernier. Et puis donc, la méthode, je n'ai pas, pas non plus hein, une grande connaissance de sa méthode, mais si j'ai si bien compris, c'est qu'il part d'un sommet, donc ici le plus haut, ensuite il regarde quels étaient les sommets précédents, et les creux précédents, et il essaie de reporter le même temps de l'autre côté et voir si on aura un autre sommet, un autre creux, etc. Donc du coup, ici, de, du sommet principal au sommet précédent j'ai 18 donc est-ce que du sommet principal au sommet, précédent, j au sommet suivant j'ai 18 et puis en fait on voit que le temps 18 n'est pas, pas un temps correspondant donc pour moi c'est considéré que le marché va quand même évoluer de manière régulière parce qu'on on présuppose qu'il va, il va, va y avoir un autre moment important hein, en fonction de ce, qu a été, de ce qui a, de ce qu a été fait pré précédemment donc sur ça je, je suis d'accord mais par contre je trouve que ça, ça laisse trop de, de place à la chance c'est à dire Là, on prend le sommet principal, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas considéré le sommet précédent Et du coup, pourquoi est-ce que c'est bah, ce, ce sommet-là principal et pas le sommet ici en début de range en haut Donc, ça me laisse un, un peu perplexe parce que du coup, on, on se fixe un sommet et puis on regarde, on projette et puis on regarde si ça marche. Donc, moi, ce que je considère, c'est que lui, dans son dans sa façon de faire, c'est qu'il manque d'un cadre. Et je vais que le cadre que moi je considère, il me paraît beaucoup plus clair pour comprendre bah, quel temps choisir, quel sommet choisir. Donc voilà la méthode de, de bon finalement c'est à peu près tout, toujours la même méthode, on est d'accord, mais, mais là c'est un, un peu trop au hasard. Ensuite la méthode de Sasaki, lui me paraît, ben, sa méthode me paraît un peu plus compréhensible. Alors du coup lui comme moi, j'imagine qu'il a fait de la méthode de la veille, ben, peut-être que pas plus, plus tard qu'il a fait les prévisions, mais, mais là en regardant ses graphiques, on voyait bien les méthodes de la veille, il savait où étaient les sommets et les creux précédents. Et du coup il a été voir les, les, les échelles de temps, les écarts de temps, et puis en fait ça se, ben, ça se comprend bien. Donc moi j'ai tracé un, un carré bleu du coup pour simuler un range. Et je pense que je comprends mieux ces, ces, ces écarts de temps avec ce range. Et puis bah par exemple, bah pourquoi en rouge on a 42 ici, 43 à côté avec un écart de EF de temps. Donc ça, je, je sais encore recherche, hein, mais ça me paraît beaucoup plus euh, compréhensible dans le, dans le cadre que je veux montrer juste en dessous. Après, il y a des gens comme Gann qui ont développé des, des méthodes de calcul un peu plus, un peu plus complexes. Enfin en tout cas, de, de mon point de vue, d'accord Faire venir des, des planètes en astrologie, etc. pour faire des prévisions de temps. Ça me paraît un peu ésotérique, mais après, le formalisme mathématique semble assez bien marcher. Donc euh, pourquoi pas hein, J'ai voulu, moi, plutôt, rester simple et puis euh, pas, pas forcément euh, chercher, pour l'instant, à, à étudier GAN, mais plus tard, pourquoi pas. Ok, donc du coup, euh, qu'est-ce que j'ai considéré comme, euh, comme caractéristique à, à mon étude C'est qu'elle devait utiliser, pardon, je monte ici, un formalisme qui est enfin qui est relatif au mouvement précédent, et pas à des nombres fixés, c'est-à-dire que lorsque je pars, j'étudie AC et le reste, à la suite, je ne pars pas de C en mettant 9, 26, 56, etc. Et puis en regardant les nombres fixes. Je fais un peu comme au soda, d'accord Je regarde C, puis je regarde les cartes de B, je regarde l'écart de A, etc. Bon, je ne fais pas comme ça, mais je, je considère que c est, c est les temps qui viennent ensuite sont liés aux temps qui ont, été pré qui ont été faits précédemment, donc, mais pas de manière fixe. Et donc, du coup, hop. donc un mouvement relatif par rapport au, au moment précédent. Ensuite, euh, je considère que oui, il y a des régularités, le, le, les temps se reportent euh, plus tard. Par contre, on est d'accord qu'il y a des perturbations, donc, finalement, ce n'est pas un mouvement vraiment euh, régulier. Donc, mais, mais pourquoi Enfin, pour, pour moi, plutôt, le, le, le fond, lui, a une dynamique qui est constante et en fait, c'est lui qui, qui, qui domine. Et après, à différentes échelles de temps, il y a des, des petites dynamiques qui diffèrent et donc c'est en se mélangeant, ça coalesce en quelque sorte et puis ça fait des mouvements assez particuliers. Donc ça se considère comme des perturbations. Mais il y a quand même une certaine régularité. Ensuite, euh, ce que fait Osoda et Sasaki, c'est qu'il considère les, les sommets et les creux. Donc, on est d'accord hein, par rapport à ce que j'ai vu. Et par contre, moi je pense qu'il y a un autre point encore qui est tout aussi important, c'est l'équilibre. Donc je vais vous montrer pourquoi. Dans le formalisme 2A, un range, finalement, c'est 2A. Enfin, c'est deux, deux retours à l'équilibre euh, continu. Donc du coup, il y a un premier, donc 2A, puis il y a un autre qui en fait part de l'équilibre et puis refait le, le mouvement en sens inverse. Et puis comme ça, de manière répétée. Et donc on voit qu'on a, on, on a un mouvement régulier avec des points écartés de, de manière précise. Donc là, on est d'accord, c'est dans le fond, dans un mouvement idéal, etc. Et en fait, on, on peut considérer ici que, bah, comme le mouvement est régulier, il y a des correspondances de temps qui vont se faire. Et du coup, on voit que si de creux à creux, il y a 4, du coup, de sommet à sommet, il y a 4. Euh, si de sommet à l'équilibre ici, il y a 3, d'accord Donc le mouvement de, de a fait 3, et eh bien du sommet suivant à l'équilibre d'après, il y a aussi 3. Et pareil... On peut faire inverse de l'équilibre ici à, en faisant 3, du coup on arrive à un creux, précédent, à un creux suivant. Donc du coup il y, y a ces, ces genres de correspondance. Ensuite, y a, lorsque la montée par exemple elle fait 2, on peut avoir un écart de 2 et aussi une montée de 2. Donc en quelque sorte, bah, du coup y, on, on a 2, donc on a le même temps, un mouvement bizarre, enfin en ce que vous voulez, et puis un autre temps euh, identique où, à la montée. Donc ça rejoint un peu ce qu'on peut ce que ça, ça ça alors, je dis, c'est pas régulier, on est d'accord, mais par contre, on, on retrouve ce genre de phénomène. Et je vais vous montrer que finalement, sur le, le PX1, tout à l'heure, et eh bien, je trouve ça assez important, tout à l'heure dans la vidéo prochaine, eh bien, on, eh bien, on peut comprendre le mouvement de façon euh, vraiment intéressante, eh bien, je, et puis même, je trouve, de façon euh, assez, assez magnifique. Enfin, vous allez voir, qu'est-ce que je considère comme étant magnifique. Donc, je vais vous parler tout à l'heure, dans une autre vidéo, de, de ce mouvement-là. Et voilà. Ou je peux même le faire maintenant. Du coup, on, ça c'est le PX1, euh, il, on, comme, comme, par contre on commence. donc du coup moi ce que j'ai regardé c'est plutôt les niveaux. Donc ici, en plissant les yeux en, en faisant ce que vous voulez, vous voyez que finalement on peut observer un range. Il y a le niveau du milieu qui va, et joue un rôle important, après il y a le niveau ici en bas qui joue quand même aussi un autre rôle important. Et donc du coup ces deux niveaux là, eh bien finalement peuvent définir les, la limite du, les limites d'un range, des bandes d'un de range, enfin, alors, ça, avec l'équilibre pour celui-là, du milieu. Et donc en regardant ceci, on peut étudier les temps. Donc je vais, bien sûr, j'ai tout préparé, mais je vais vous montrer ce qu'on peut observer. Donc premièrement, ici, du haut au haut, ici jusqu'à la cassure, finalement, on voit qu'on a 113 bar, euh, en gros. Donc, on se dit, bon bah pourquoi pas, tiens, il y, y a un sommet qui a duré, un range en haut qui a duré 113 bars. Et ensuite, ce, ce 113 bars, en fait, il joue aussi un rôle intéressant, puisque du coup, en regardant de l'équilibre, de la cassure d'équilibre ici jusqu'au prochain sommet, on a 110 bar et là on s'est dit bah tiens pourquoi pas est-ce que ça on peut pas reporter ce 110, 113 en quelque sorte ensuite ici on retouche l'équilibre et on regarde du coup 113 bar et en retouchant l'équilibre hop on arrive au même temps au sommet donc 113 bar encore donc de l'équilibre jusqu'au prochain équilibre on a 113 ensuite on peut on peut continuer ce jeu là euh, en regardant ici hop, pardon, de la cassure bon, vous l'avez vu en moins mais de la cassure de, de l'équilibre à peu près ici, on arrive à peu près au, au sommet ici. Bon, celui-là n'est pas trop top, top, mais on va regarder la suite. Ensuite, donc, on, on a fait un range, là, on a cassé le range, donc du coup, on regarde on a, on, a, on a tapé la barre de basse. et eh bien, en regardant la barre de masse, tiens, bah j'arrive à un autre équilibre. Donc, du, du bas jusqu'à ici, j'arrive, je tape à l'équilibre. Ensuite, on regarde le, le, le sommet suivant, donc qui n'est pas du tout à l'équilibre, mais du coup, qu'est-ce qui se passe Et tiens, on regarde, bah tiens. On aurait dû peut-être dû taper normalement l'équilibre et on arrive à un creux suivant. Donc c'est lié, hein, je ne dis pas que c'est lié précisément, c'est régulier, mais on, on remarque ce genre de correspondance. Ensuite, du creux ici, du coup, on arrive eh bien, à ce petit sommet-là. Bon, bah, c'est pas terrible, mais soit, d'accord on, on a un truc, là je suis biaisé, on est d'accord, mais on, on, on peut observer qu'il y a, un, il y a un, un retournement ici. Et puis après, du sommet ici, je remets 107 barres. Alors j'ai mis exactement d'accord. Donc c'est pas 107, 109, 113, etc. Mais c'est proche, d'accord. 110, 113. On voit qu'on arrive du l'équilibre à l'équilibre. On a aussi 107. Donc on avait 113, 110, on a 107. Et puis pareil, on va à l'équilibre ici. On regarde 107 barres, Bon bah, on arrive à, à, à ce point-là. Donc euh, pas forcément intéressant. Et puis euh, bah, par exemple ici, je, je regarde l'équilibre. Et là je euh, non, je viens de le faire et je voulais montrer. En fait du creux ici plutôt. Eh bien, tiens, on a 109 bas. Donc, 109, 110, 107. Et on arrive à la à, à l'endroit où ça où ça casse. Et puis, on peut se dire, bah, tiens, je vais regarder le prochain équilibre. Alors, ici, je me suis dit, tiens, il y a, y a un sommet avec deux euh, ici y a un sommet avec deux équilibre, deux équilibres de retour. Bah, pourquoi est-ce qu'on ne regarderait pas bah, le, le sommet, parce qu'il est au milieu Et là, on regarde, et tiens, on, ça nous donne un premier temps. Et si on regarde ici le retour, du coup, à, à ce temps à l'équilibre, donc on est d'accord, l'équilibre à l'équilibre, bah, on regarde... Donc du coup on aurait exactement, enfin exactement, non mais on aurait euh, ce qu'ont fait, qu fait les prix maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont suivi ce, ce, ce, cette ligne jusqu'à ce temps -là. Et puis on va se dire, bah tiens, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne regarderait pas le temps d'après, parce que y a, là on touche vraiment l'équilibre, et du coup on arrive à la, à la barre d'après, et puis là je ne sais pas trop exactement ce qui se passe, donc ça ne me, me dit rien de, de regarder pour l'instant, mais euh, on peut tiens noter le temps du du 12 janvier à 13h, qu'est-ce qui va se passer, sachant que là ça remonte, est-ce que ça va continuer, est-ce que ça va suivre ce que je vous ai dit, etc. Et puis, et puis voilà, on peut faire des, des choses comme ceci. Et puis on peut projeter. Et, et donc voilà, Donc moi, là je fais de la méthode de la veille, hein, on est d'accord, mais euh, on, on pourrait peut-être essayer de regarder, euh, donc c'est des recherches en cours, ce qui se passerait plus tard et comment on va réagir le, va réagir le, le marché. Donc vraiment, pour moi, il n'y a pas que les sommets à sommets creux à creux. D'accord Il y en a qui sont pertinents, d'autres pas. Et en fait, c'est vraiment en reconnaissant les sommets, les équilibres, les, les bandes basses, et bandes hautes. Là, je pense qu'il y a des choses à, à regarder. Donc voilà, si ça vous intéresse, regardez. Si vous trouvez des choses intéressantes, bah, faites-le moi savoir, je suis curieux. Et puis bah, sinon, bah, <rire> amusez-vous à, à, à faire des essais et puis on, on verra bien si ça marche. Allez, au revoir